Le mot que l'on a le plus entendu peut-être ces derniers mois est le mot virus. Mais il y a un autre domaine où on parle aussi de virus, c'est l'informatique. Alors, y a-t-il des comparaisons entre un virus biologique et un virus informatique Comment peut-on traiter un virus informatique Comment s'en protéger C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour Fabrice Cordon, vous êtes professeur d'informatique et directeur du LIPSIS, qui est le laboratoire d'informatique de Sorbonne Université. L'actualité est centrée autour d'un virus biologique aujourd'hui. Mais ce terme existe donc aussi en informatique. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre un virus biologique et un virus informatique la question est intéressante car, dans les deux cas, quelque chose détourne un système à son avantage. Dans le cas d'un virus biologique, il utilise des cellules pour se reproduire, éventuellement au détriment de son hôte biologique. Dans le cas d'un virus informatique, c'est un programme qui utilise les ressources de calcul de vos ordinateurs pour se propager et ou les détourner à des fins qui lui sont propres. On parle de programme autoréplicatif. Et nos outils de tous les jours, comme nos tablettes ou nos téléphones, sont-ils à l'abri des virus informatiques Absolument pas. En fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre téléphone ou votre tablette sont des ordinateurs. Vous avez dans tous les cas un processeur, de la mémoire qui ne résiste pas aux coupures de courant, on appelle cela de la mémoire vive, et de la mémoire qui résiste à ces coupures. Par exemple, les anciens disques durs, on parle alors de mémoire de masse. Vous avez aussi des périphériques. Dans le cas d'un ordinateur classique, le clavier et l'écran ou le réseau sont vus comme des périphériques. Pour les téléphones et les tablettes, c'est pareil, l'écran existe bien, le Wi-Fi, la 4G, les caméras, etc. sont également des périphériques. Toutes ces notions sont d'ailleurs au programme d'informatique du collège. Nos tablettes et nos téléphones sont donc très proches des ordinateurs en ce qui concerne la partie matérielle. Est-ce qu'il en est de même pour la partie logicielle Pour le logiciel, c'est aussi la même chose. Vous avez un système d'exploitation. Windows, Linux ou macOS sont des systèmes d'exploitation. Et des applications, un navigateur Internet ou un traitement de texte, sont des applications. À titre d'exemple, vous devez savoir que les deux systèmes d'exploitation prépondérants sur nos téléphones, iOS et Android, sont tous deux basés sur la même souche de système d'exploitation appelé Unix. Ainsi, des vulnérabilités propres à cette famille peuvent se décliner dans différentes variantes et certaines failles du célèbre système Linux, qui appartient à la famille Unix, peuvent être exploitées, par exemple, sous androïde. Ça ressemble effectivement beaucoup à ce qui se passe dans les virus biologiques. Vous ne croyez pas Oui, c'est un peu similaire au fait qu'un virus biologique peut passer d'une espèce à une autre en exploitant des mécanismes biologiques similaires. Un détail important change cependant. Un virus biologique mute tout seul, tandis que pour les programmes, il faut encore l'intervention d'un programmeur. Mais du point de vue informatique, en fait, comment ça marche L'important pour un virus informatique est d'arriver à exécuter un bout de programme avec un certain niveau de privilège lui permettant de s'installer et de prospérer. Pour cela, il veut utiliser toutes sortes de failles. Et avez-vous des exemples de failles Les failles se situent à différents niveaux. Il y a tout d'abord les failles au niveau du matériel. Ces failles sont heureusement difficiles à exploiter sans avoir déjà pénétré l'ordinateur. Mais d'un autre côté, elles sont très compliquées à corriger puisque contenues dans le processeur. Au niveau des systèmes d'exploitation, vous avez un certain nombre de failles également. Elles sont en général plus faciles à exploiter, mais aussi aussi plus facile à corriger. C'est pour cela que vous avez régulièrement des mises à jour système que ce soit sur vos ordinateurs, sur vos téléphones et sur vos tablettes. Enfin, vous avez des failles dans des programmes. Elles sont plus ou moins faciles à exploiter et aisé à corriger au moyen de mise à jour. Nous comprenons, mais pouvez-vous être encore un peu plus précis Ce n'est pas facile car ces failles sont souvent très techniques. Disons que le principe est d'utiliser un programme existant qui fonctionne déjà sur la machine et de l'amener à exécuter le programme malicieux du virus. La mémoire d'un ordinateur peut être vue comme un cahier dont chaque programme manipule certaines pages. Imaginons un programme qui a le droit de modifier 5 pages, mais que grâce à une faille, le virus force à écrire sur une sixième page qui correspond à un carnet d'adresses géré par un autre programme. Le virus peut alors changer des numéros de téléphone dans cette sixième page, et faire en sorte que l'autre programme qui n'est pas celui qui a été utilisé pour l'attaque se Trombe de numéros. Bien sûr, c'est très schématisé, mais c'est un bon exemple de l'exploitation de ces failles. Comme pour les humains et le coronavirus, existe-t-il des comportements à risque qui favoriseraient la propagation d'un virus informatique Oui, clairement. C'est même le point central que les collégiennes et les collégiens doivent absolument avoir à l'esprit. En effet, pour fonctionner, le virus doit rentrer dans votre ordinateur. Pour ce faire, il utilise toutes sortes de médias. Par exemple, un programme de jeu que vous téléchargez gratuitement sur un site pirate peut, avant de vous laisser jouer, installer un virus qui permet ensuite, par exemple, à un utilisateur mal intentionné de pénétrer dans votre ordinateur s'y installer. C'est un peu comme dans l'épisode célèbre du Cheval de Troie pendant la guerre de Troie. Le pire, c'est que certains types de documents peuvent également contenir des virus. C'est par exemple possible avec des fichiers contenant de la musique ou des films. Enfin, le virus peut se propager au moyen de clés USB dont on a modifié le programme qui permet d'échanger des données avec l'ordinateur. Vous insérez la clé USB dans votre ordinateur et il est infecté avant même que vous ayez vu l'icône de la clé apparaître. Une fois le virus installé, toute clé USB saine que vous y insérerez sera à son tour contaminée et pourra ainsi infecter d'autres ordinateurs. Ça a l'air terrifiant. Merci. Et comment fait-on pour se protéger euh, Désolé, dans le cas des virus informatiques, le masque ne suffit pas non plus. Il faut simplement faire très attention. Par exemple, ne jamais télécharger un programme depuis un serveur dont on n'est pas certain de l'origine et ne pas utiliser une clé USB dont vous ne connaissez pas exactement la provenance. Mais que peut faire un virus informatique quand il a infecté votre machine Beaucoup de choses. Un virus peut espionner vos mots de passe et les transmettre à un site où il sera mis à la disposition de pirates qui seront ainsi en mesure d'usurper votre identité. Il peut effectuer des calculs à votre insu. Il peut chiffrer vos données et les rendre inaccessibles sauf si vous payez une rançon. Il peut enfin s'installer pour générer des attaques depuis votre machine et vous en rendre ainsi responsable, etc. En fait, la seule limite est l'imagination du concepteur de ce virus. Cela dit, un virus informatique n'est pas forcément malveillant. Il le sera si son concepteur le décide, ce qui est hélas souvent le cas. Ce qui caractérise un virus informatique, c'est surtout son côté auto -réplicatif. Existe-t-il un moyen de se débarrasser des virus informatiques quand on a été infecté Il y a encore un parallèle avec les virus biologiques. Il existe des vaccins sous la forme d'antivirus qui détectent et éliminent les virus. Mais comme dans le cas de virus biologiques, c'est la course entre les vaccins et l'apparition de nouveaux virus. Si un antivirus ne reconnaît pas un nouveau virus, alors votre ordinateur sera quand même infecté. Là aussi, comme pour les systèmes d'exploitation et les programmes, il faut donc régulièrement faire des mises à jour. Mais le mieux est de ne pas tomber malade et d'avoir une stratégie préventive. Vous pouvez faire des sauvegardes de vos données régulièrement pour vous prémunir contre leurs pertes. Attention à ne pas sauvegarder les virus cependant. Vous pouvez aussi éviter les comportements à risque que nous venons d'évoquer. Y a-t-il différents types de virus informatiques, comme c'est le cas pour les virus biologiques Absolument. Ils sont en général classés en fonction de leur mode opératoire ou des failles qu'ils utilisent. On a ainsi tout un vocabulaire pour les caractériser. Virus de boot, macrovirus. Worm, ouvert en français, Rootkit, Kellogger, Backdoor, Bombe Logique, etc. Il y en a une très large variété et ils interviennent à différents niveaux. Matériel quand c'est possible, système d'exploitation, logiciel. Et sur un plan historique, c'est-on qui a inventé le premier virus informatique C'est très difficile à dire, mais on évoque souvent le Creeper, inventé par Bob Thomas en 1971. Il s'agissait en fait d'un programme expérimental autoréplicatif entre différentes machines connectées via l'ancêtre d'Internet, Arpanet. C'était d'ailleurs un virus gentil, en ce sens qu'il ne faisait rien une fois installé. Il est d'ailleurs amusant de constater que pour s'en débarrasser, Ray Tomlinson, un collègue de Bob Thomas, a d'ailleurs créé un autre virus, Reaper, dont la seule action était d'effacer Creeper quand il le trouvait. Enfin, et ce sera ma dernière question, avez-vous une dernière analogie entre les virus informatiques et les virus biologiques Dans les deux cas, les virus utilisent des vulnérabilités de leur hôte, qu'elles soient liées au système immunitaire dans le monde du vivant ou à un bug, une vulnérabilité dans un système informatique. Ainsi, un système informatique parfait serait inattaquable. Hélas, au vu de la taille des systèmes actuels qui comprennent facilement des dizaines de millions d'instructions, il est très difficile de les rendre parfaits. Pour combattre le mal, il faut donc que les programmeurs soient rigoureux et attentifs, mais que les utilisateurs adoptent également des comportements sains, l'équivalent des gestes barrières en quelque sorte. Merci beaucoup Fabrice Cordon pour toutes ces informations, et à vous tous, je vous dis à bientôt.